Bonjour les gens, aujourd'hui Living Forest, les astuces de rangement. Une vidéo un peu spéciale, que pour une fois c'est pas moi qui ai trouvé les astuces de rangement, mais je me suis très très largement inspiré d'une vidéo de l'éditeur des Ludonotes. Je vous mets le lien dans la description. Une fois que vous avez vidé la boîte, vous avez ce thermoformage là un peu bizarre, qui n'est pas du thermoformage, que c'est du carton. Mais pour ranger, c'est pas instinctif je trouve. C'est pour ça que je vous explique comment faire. Pour commencer, vous prenez toutes les tuiles arbre protecteur, et vous les rangez sur les petits présentoirs prévus à cet effet puisqu'en effet, on va pouvoir les récupérer directement, les ranger comme ça dans la boîte. Ensuite, on va préparer les trois sachets. Vous devez avoir trois sachets en plastique, et dedans, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, à partir du moment où c'est un rangement, donc voilà le rangement que je vous propose. Je vous propose de faire un sachet avec les 58 tuiles de feu. Ensuite, on fait un sachet avec les quatre tuiles à roue de départ, les tuiles de victoire, il y en a trois. et par esprit de la nature. On termine par les 20 tuiles fragments, et par les silhouettes esprit de la nature, vous pouvez les ramasser, monter. Ensuite vous préparez les 4 paquets pour chaque esprit de nature, c'est les 14 cartes animal-gardien, et on va les mettre en lune-tête-bêche pour pouvoir les retrouver plus facilement. Hop. Ce qui permet en fonction du nombre de joueurs de les retourner sans éviter de regarder le petit symbole là pour savoir qui appartient à quoi. Donc comme ça, c'est plus simple. pour faire la distribution et on met ça de côté. Même principe, un tas avec les cartes blanches, là, jaunes et rouges qui sont niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et puis les cartes varons de feu. Et on les met pareil, tête bêche, pour pouvoir les retrouver plus facilement quand vous ferez la mise en place. Et on termine par le petit arbre sacré que vous pouvez aussi monter et ranger comme ça. Concernant les plateaux, on verra ça tout à l'heure parce que c'est les choses qu'on mettra en dernier. Vous mettez bien la boîte dans ce sens-là. Et ici, on va mettre les deux présentoirs. Et donc justement, là, on peut passer... Hop, pour que ça soit droite. Droit plutôt. Et voilà. Et vous ensuite, pas. on va en prendre nos deux paquets de cartes. Pour éviter qu'ils se mélangent, on va en mettre un ici, dans le fond. Donc on n'hésite pas à écarter le carton. Et l'autre de l'autre côté, comme s'ils ils ne vont pas se mélanger entre eux. Et on termine par mettre les trois sachets... On a préparé tout à l'heure. Au milieu, entre les deux. Et on peut même mettre l'arbre. Alors, par contre, oui, il faut le préparer un peu à l'avance. Pour lui faire une place qui dépasse pas, justement. Voilà. On y met ensuite le plateau animal-gardien ici. Et l'animal-varan dessus. On a presque terminé. Les quatre plateaux individuels. Hop. On les met justement là. Et on pousse un peu le carton. Pour que ça s'insère bien. Hop. Voilà, on termine par le plateau central. Ensuite, la règle du jeu. Et on n'a plus qu'à fermer la boîte. Comme d'habitude, il faut que les airs sortent. Et voilà, vous avez une boîte parfaitement rangée. Et là, vous pouvez y aller et la tourner dans tous les sens. Normalement, si je n'ai pas fait de bêtises. Hop. On devrait retrouver nos éléments. Impeccable. Et vous voyez les, les cartes là. Moi celle-là, elle se décale un peu. Mais on va pas gêner pour la suite. On va pas se mélanger avec les premières. Ah bah ben voilà, le bruit. Ça manquait la première fois. Voilà, c'était Living Forest. Les astuces de rangement.